Bonjour à tous, d'abord un grand merci pour votre retour sur les demeures de l'épouvante, je ne m'y attendais pas, en fait c'est un jeu qui attire énormément de monde, qui provoque énormément d'intérêt et puis vos commentaires m'ont vraiment été très utiles pour, pour la vidéo qui va venir. Donc aujourd'hui on va parler des pandas, la voix des pandas, alors ça me fait rire parce que pendant longtemps j'étais affublé du titre de panda dans ma vie étudiantine, donc voilà, me voilà dans la voix des pandas. C'est pas du tout euh, quelque chose euh, d'aussi euh, mielleux qu'on peut l'imaginer. C'est au contraire extrêmement sympa, extrêmement euh, guerrier. Finalement, vous allez voir hein, que le parti prix Panda est ici euh, bien défendu et bien représenté. C'est un jeu qui était quand même assez compliqué pour moi, en tout cas, à appréhender. J'ai eu un petit peu de mal euh, au niveau des règles, on, on y reviendra. Euh, mais qui, au final, est d'une richesse extrêmement profonde et que je vous conseille vivement. Donc dans cette première vidéo, on va regarder le contenu de la boîte et puis dans une seconde vidéo, eh ben on appréhendra le système de jeu. Allez, c'est parti Ok, donc on va commencer ce unbox. -là de La Voix des Pandas. Je vais faire deux vidéos, un unbox et puis une présentation un peu, plus, un peu plus approfondie. Non pas des règles, mais on va dire des systèmes de jeu. Alors La Voix des Pandas, c'est un jeu d'Andrea Menini, de Walter Robert et de Alberto Vandramini. Ça fait beaucoup de mini, et c'est pas des mini pandas. Euh, c'est un jeu qui euh, nous promet euh, la promesse est de 60 à 90 minutes de jeu pour 2 à 4 joueurs avec un âge minimum de 14 ans bon il euh, n'y a pas spécialement de violence mais comme il y a des armes sur les personnages j'imagine que euh, c'est la législation qui veut ça c'est vrai que c'est pas un jeu qui, qui, qui, qui, qui, qui joue là dessus par contre il y a des concepts qui sont quand même à, à bien aborder et 14 ans, oui, ça me, paraît, ça me paraît judicieux. On est donc édité par Edge et puis on est sur un jeu qui vaut à peu près une soixantaine d'euros. Allez, on va partir au, à la découverte du contenu. Bon, bon, on commence par une petite pub pour la chose de chez Edge. Hein. On va passer. Alors... Bien entendu, le livret euh, de règles. Alors, euh, je dois tout de suite vous avouer une chose. C'est que euh, j'ai trouvé que le livret de règles était extrêmement dense. Voilà. Euh, je dois reconnaître que euh, de ce côté-là, euh, j'ai eu une petite appréhension. Je me suis retrouvé avec un, avec un ouvrage que j'ai eu du mal à appréhender. Alors, c'est pas que les règles soient mal faites c'est que sur le coup comme ça quand on tombe sur des sur des gros pavés comme ça on n'a plus trop euh, l'habitude euh, de tomber sur, sur des règles aussi exigeantes. C'est dommage parce que le, le, le jeu le mérite, hein, c'est un jeu qui, qui est quand même assez dense. Alors j'ai lu euh, des choses sur internet, j'ai entendu des choses sur internet où on disait que la voix des pandas c'était plutôt simpliste, plutôt facile à, à appréhender, ben, moi la logique. Euh, j'ai eu un petit peu de mal à la, à la, à la switcher, c'est pour ça que je me propose de vous faire ensuite une seconde vidéo qui va vous expliquer, vous présenter un petit peu les principes et qui sera, je l'espère pour vous, une bonne introduction aux règles euh, qui sont ici présentes. Ce que je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous allez aborder les étapes, avant de lire la description, moi, ce qui m'est arrivé à faire, c'est de lire l'exemple, en fait. Et en lisant l'exemple, je comprenais, j'abordais beaucoup mieux, en fait, la description euh, du jeu. Voilà indépendamment de ça, ça reste quand même un livret classique de chez Edge, hein. c'est-à-dire que c'est relativement progressif, mais ce que je regrette un petit peu, c'est l'introduction du jeu, en fait, je trouve qu'on nous explique mal quelle est la, la finalité de celui-ci. Alors bien sûr, vous avez un résumé des règles en dernière page qui est très bien fait et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour, pour l'avenir. On y reviendra quand, dans la deuxième vidéo quand on présentera le concept. Alors ensuite euh, on va retrouver ici euh, une fiche de personnages. Alors vous avez euh, autant de fiches que de protagonistes, hein. vous pouvez jouer jusqu'à 4 jusqu joueurs. Donc pour chaque protagoniste, vous avez trois personnages bien différents. Hein. Vous avez un moine, vous avez un commandeur et puis et puis vous avez ensuite un, un, un, un guerrier. Euh, C'est très sympa, hein. vous voyez là on a derrière à chaque fois la carte qui correspond moi je trouve ça vraiment vraiment super bien fait alors cette carte là elle est, elle est, elle est très très importante hein, parce que euh, elle va vous permettre en fait de faire évoluer votre personnage on y reviendra dans la vidéo sur les principes mais sachez que votre personnage au fur et à mesure de la partie va euh, gagner en puissance Hein, grâce, grâce à cette colonne-là, hein, que ce soit le guerrier, le commandeur ou le, ou le moine et puis il va également euh, produire des quêtes et à chaque fois qu'il va remplir des quêtes, des objectifs en fait, ben, il, va, il, va remporter, il va remporter des points donc ça c'est euh, la fiche qui vous correspond à vous et qui vous est propre on va voir la suite donc bien entendu, on a tout un système de jetons qui va vous permettre d'animer euh, votre partie. Hein. Donc euh, les jetons rouges, ce sont ceux qui sont attribués euh, pour les guerriers. Les bleus, ce sont ceux qui sont attribués euh, pour les moines. Et les verts, ce sont ceux qui sont plutôt attribués pour, euh, pour les commandeurs. Euh, ici, là, vous allez également retrouver euh, des pions qui correspondent en fait à vos soldats, soldats que vous allez placer sur le plateau de jeu et qui vont vous permettre en fait d'avoir la main mise sur des routes. Voilà pour les jetons, maintenant on passe directement à la partie plateau. Donc il y a en fait deux plateaux qui sont extrêmement importants dans le jeu. Et le premier, c'est celui-ci, en fait, c'est sans aucun doute le plus important, c'est euh, le plateau euh, d'action. Donc euh, il est en, il est en, en deux parties, vous voyez, comme ça, là, il se, il se déplie. Donc il est quand même assez prégnant sur la table et assez important. C'est un jeu où il euh, faut quand même un petit peu de place hein, pour jouer, hein, je dois, je dois le, le, le reconnaître. On va le regarder, va le regarder comme ceci. Euh, comment il se présente alors, principalement, il y a la partie des points d'action. Ici, il y a la zone de départ hein, qui est de 4. Et puis ensuite, il y a les actions que vous pouvez mener dans le jeu hein, qui, vont, qui vont se dérouler sur cette tablette. Et ensuite, en fonction des actions que vous décidez de faire, bah, vous allez devoir payer les points d'action qui sont, qui sont associés. Et vous reculez votre point d'action ou vous l'augmentez. Vous verrez, à partir d'un certain moment dans le tour, vous allez gagner des points d'action et en avoir un peu plus. Ici, sur la partie du dessus, vous avez la partie « Bonus ». En fait, c'est un jeu qui se joue avec deux niveaux de difficulté un niveau de démarrage et puis ensuite un niveau de difficulté où vous allez tirer des cartes au hasard et qui vont vous donner des contraintes de, de, de réussite, d'objectifs un petit peu plus, un petit peu plus contraignantes. C'est le cas de le dire. Voilà. Et puis ici, en fait. Vous avez les actions que vous pouvez déclencher pour vos personnages. Donc, comme d'habitude, vous avez la partie moine, vous avez la partie commandeur et puis la partie la partie guerrier et une partie grise qui est en fait une partie commune, c'est-à-dire que celle-ci peut être faite par n'importe quel n'importe quel héros. Lorsque vous avez deux cases comme celui comme comme ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est choisir entre cette action-là ou celle-ci, mais on y reviendra en temps voulu. Ensuite, on va retrouver le plateau, donc le plateau qui, qui se présente comme cela, en quatre parties. Voilà, tac, il va ensuite se déplier. Hop là Voilà Donc voilà Hop là Quelque chose de très très grand, quand même. Je vais le mettre dans le bon sens, ce serait mieux. Allez, on va le mettre comme ça. Voilà, donc il est quand même assez grand. Alors, c'est plus sur la, le premier plateau que je viens de montrer que les choses se décident, et puis en fait c'est sur ce plateau là que les choses vont se matérialiser. Donc en fait l'idée euh, très très rapide du jeu, c'est que vous avez des villes qui sont euh, reliées par des routes, et donc vos missions, votre principale mission, c'est d'essayer de, de construire en fait euh, des, des villes de plus en plus puissantes. C'est-à-dire que vous allez commencer par un village avec un seul bâtiment, et puis ensuite et bien, en construisant des bâtiments supplémentaires, euh, votre village va se transformer en ville, puis en capitale. Alors il y a beaucoup de choses à faire pour, pour réussir cet objectif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type de héros. Peut construire un type bien défini de bâtiment donc si vous voulez pouvoir atteindre le niveau de la capitale il faudra que tous vos héros y soient passés et que non seulement ils y soient passés mais qu'en plus ils aient construit le bâtiment qui leur correspond et ce deux fois puisque pour atteindre le niveau de capitale, je vous le verrai plus tard il faut en fait construire deux fois le même type de le même type de bâtiment ici là on a des routes par lesquelles vous allez en fait transiter et sur ces routes, il y a des ninjas. Alors, euh, bien entendu, plus il y a de ninjas, plus la route est euh, difficile à passer. C'est là que revient euh, la partie qu'on a vue tout à l'heure. Sur les cartes, vous avez un niveau de puissance. Plus vous êtes puissant et plus vous pouvez euh, traverser sans encombre des zones avec des ninjas. Sachant qu'à chaque fois que vous la traversez, vous supprimez un ninja présent et vous le remplacez par l'un de vos gardes. On verra ça plus tard. Alors, au niveau des cartes, on a euh, ce petit paquet de cartes là, que je vais ouvrir, voilà. Donc ce système de cartes est très simple, hein. il y a une partie verte en fait, donc les cartes qui sont là, elles vont, être, elles vont être présentées au début de la partie sur le plateau et puis en fonction de votre progression dans le jeu et de l'atteinte de vos objectifs, vous allez pouvoir en piocher et ça va vous offrir des bonus. La partie qui est ici est en fait un ensemble de cartes qui représentent des bâtiments et qui vont être couchées aléatoirement sur le plateau de jeu au début alors bien sûr face cachée et vous allez les retourner et en fonction du bâtiment qui est présent, vous allez starter la partie avec les cartes avec les bâtiments qui sont qui ont été qui ont été tirés au hasard. Donc ça vous permet quand même de partir avec avec un capital de bâtiments et bien entendu ben, d'orienter votre préférence sur une zone du plateau ou une autre. Ici on va retrouver donc les cartes d'objectifs supplémentaires. Hein, donc ces cartes d'objectifs supplémentaires, euh, leur raison d'être, c'est euh, de, de donner un level supérieur en fait euh, au jeu et vous avez dessus des conditions en fait euh, qui sont plus compliquées hein, de, de, de fin de partie. Euh, on le verra. Euh, euh, les parties se terminent lorsque vous créez euh, deux capitales. Et bien là, par exemple, vous avez vous avez des objectifs qui sont qui sont quand même un petit peu plus un petit peu plus difficiles, soit dans la construction des bâtiments, soit dans euh, le, le fait où la façon de tenir des routes, c'est-à-dire qu'on va vous imposer de tenir tel type de route et d'être propriétaire de tous les segments qui correspondent ou par exemple d'avoir un ensemble de, de choix de couleurs différents pour la fin de la partie donc voilà, ça c'est une façon un petit peu plus complexe d'atteindre la fin du jeu je vous cache pas que étant donné la pluralité des actions que vous pouvez faire il y a des gens qui disent qu'ils veulent débuter le jeu avec ces contraintes-là. Moi, je vous le déconseille. Je pense que le jeu est assez riche comme ça dans sa, dans sa première partie. vaut mieux euh, apprivoiser le jeu dans sa phase initiale et puis ensuite rajouter ses centres d'objectifs. Alors là, on passe à une partie qui me plaît beaucoup et qui est notable dans le jeu, ce sont les figurines. Donc euh, on a une boîte à part, j'aime bien cette idée euh, de boîte à part euh, pour, euh, pour les figurines. Il y a certains jeux qui le font, je trouve ça assez classe. Donc vous voyez, ça en fait, ce sont les bâtiments que vous allez construire. Donc en fonction de la classe de votre héros, vos guerriers seront capables de, de, de faire tel type de bâtiment, vos moines tel autre type, et puis vos commandeurs tel autre type. Donc lorsqu'il passera dans un segment de la carte, il pourra y déposer le bâtiment qui lui correspond. Et puis lorsque vous aurez sur un segment de carte construit trois bâtiments différents, ce que vous allez faire, en fait, c'est transformer le lieu en ville. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va juste poser un socle comme celui-ci, un socle vierge. Et puis ensuite, il faudra de nouveau y revenir, y reconstruire un premier bâtiment, puis un second, et enfin le troisième pour pouvoir déclarer à l'avoir construit une capitale. Donc, en fait, trois bâtiments avec, avec ce socle, ça correspond en fait à une capitale. En dessous de ce plateau de bâtiment, on va retrouver le plateau des figurines qui se présente comme ceci. Vous avez d'abord un ensemble de jetons qui vont vous permettre de vous... Positionner, en fait euh, sur la partie des points que vous payez euh, ou pas donc ça ça vous caractérise votre présence à cet endroit là ici vous avez les soldats qui sont en fait euh, les figurines que vous allez à la fois poser sur le plateau d'action hein, ça on y reviendra également mais également sur le plateau de jeu afin de personnaliser votre présence sur les segments de route et puis enfin ici vous avez les figurines qui correspondent à vos héros et je vous propose qu'on les regarde en macro Bon, alors ces figurines en 3D, euh, on va commencer par l'équipe blanche, hein. bien sympa, cette petite équipe de panda blanc, avec la Naginata, notamment, vous avez vu le boss, hein, plutôt balèze avec, avec son épée, c'est une épée chinoise, hein. donc c'est pas du tout un jeu d'inspiration japonaise, hein. c'est bien un jeu d'inspiration chinoise, et euh, je trouve que ça, ça a du sens, alors, vous pardonnerez en fonction des couleurs, euh, j'ai réussi à faire ressortir plus ou moins les détails, euh, en tout cas euh, ils en ont beaucoup, il y a beaucoup beaucoup de détails sur ces figurines qui sont euh, certes un petit peu petites mais qui euh, je trouve vont largement mériter le coup de pinceau parce que euh, elles sont très détaillées, elles sont vraiment superbes et euh, bon bah vous avez que trois héros euh, perfection à peindre donc euh, il, faut vraiment pas, il faut vraiment pas hésiter à le faire vous voyez dans l'équipe orange il y a, y a un petit peu plus de gonzesses il hein. y, a, y, a, y a deux nanas pour, euh, pour un boss Là on a l'équipe violette, alors l'équipe violette ce que je trouve absolument euh, génial, c'est euh, le troisième compère un peu, un peu Kung Fu là, qui a pas d'armes, euh, je le trouve vraiment sympa. En tout cas ce qu'on remarque bien c'est que euh, chaque couleur, chaque équipe a sa, a sa façon d'être, hein, a, a ses caractéristiques, alors ça change absolument rien à la façon de jouer, hein, c'est juste visuel, mais euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment vraiment sympa. Voilà puis la jaune alors je suis désolé mais la jaune c'est celle sur laquelle j'ai réussi à avoir le moins de contraste et vous euh, bah voyez là forcément il y a une, une panda archée que je trouve absolument géniale étant donné que je fais du Kyudo forcément je suis sensible à ça.